Bonjour à tous, c'est Ingrid pour ce nouveau euh, nouvel épisode du Coran Méchant Book. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Presque Zéro Déchet. C'est un documentaire sur le recyclage, Et, mais ce n'est pas du recyclage prise de tête. C'est un recyclage qui est euh, fait pour euh, être euh, réalisé par tout le monde. Donc en fait on part avec cette famille zéro déchet qui au début bah a beaucoup beaucoup beaucoup de déchets, elle n'est pas très écolo et on propose un challenge à cette famille, c'est au final d'avoir quasiment pas de déchets dans sa poubelle. Donc l'idée c'est voilà, des, au début, comment faire ses courses, comment bien consommer, comment bien nettoyer sa maison, comment fabriquer ses produits de beauté et comment avoir plein de petits gestes au quotidien pour recycler le maximum de choses et le but c'est effectivement de euh, sauver notre planète et de la préserver au maximum. Donc j'ai bien aimé ce documentaire parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas prise de tête du tout, c'est hyper drôle, ça peut même se moquer des personnes qui sont parfois hyper extrêmes dans le recyclage, euh, ça donne plein de petits conseils pour éviter des bêtises lorsque vous faites votre, votre propre lessive et vous voulez pas que ça se termine en soirée mousse dans votre cuisine. Donc, c'est vraiment des choses très ludiques, très agréables. Il y a des sortes de petites BD, des petits euh, comics strips que vous pouvez regarder de page en page. Et du coup, voilà, c'est un petit documentaire dans lequel vous pourrez piocher plein d'idées pour euh, ne plus avoir de déchets et être une famille au top. Donc, voilà, je répète, la famille, presque zéro déchet dans l'espace doc de la médiathèque. Et ben c'est fini pour aujourd'hui et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro du Grand Méchant Book. A bientôt